Le code, il est en mode Python pour l'instant j'ai juste à exécuter. Cool, j'y vais C'est parti, cool. Bah, bonjour tout le monde, merci de venir assister à cette présentation. Euh, on va parler Python, ça c'est pas une grosse surprise, on va parler un petit peu C++ et surtout la manière dont on a un petit peu mélangé les deux euh, dans notre entreprise pour, pour notre, cas, notre cas particulier. Hein. Donc cette présentation, on la voit nous, un peu comme une sorte de retour d'expérience sur euh, nous, dans notre contexte, dans notre set de contraintes, euh, on a convergé vers une solution qui, euh, qui allie les deux langages euh, de manière assez, euh, assez mélangée. Quoi. Et euh, voilà, pour nous ça fait, ça fait des miracles, on est plutôt contents et donc euh, voilà, on se dit que ça intéresse peut-être un certain nombre de personnes euh, également. Euh, alors, moi je m'appelle Nicolas Stoiber, je vais commencer à parler et Vincent, mon collègue, euh, prendra la suite, la deuxième partie de la présentation. On travaille tous les deux pour une en petite entreprise qui est à genre 300 mètres d'ici, euh, à Rennes, donc une petite start-up dont le métier c'est de créer des logiciels qui permettent de faire de la motion capture faciale. Donc, euh, alors j'ai des petites vidéos sympas euh, qui permettent donc de, euh, de capturer euh, les mouvements faciaux d'un acteur, typiquement dont on filme le visage, hein, donc c'est une technique non intrusive euh, pour laquelle on n'a pas besoin de dessiner des trucs sur, la, sur le visage de l'acteur, etc. Et qui permet de transférer ses mouvements euh, sur un personnage virtuel, donc à partir de là on fait de l'animation. Voilà, donc ça c'est notre cœur de métier et vous avez la petite vidéo à gauche qui, hein, qui récapitule bien tout ce que j'ai dit, et à droite c'est la même chose, mais euh, en temps réel. Donc vous voyez que le gugus avec, euh, avec la, la caméra qui lui filme le visage, euh, ses mouvements sont capturés, et en temps réel, avec une légère latence, ces euh, mouvements sont transférés euh, au personnage virtuel. Donc on fait ça, euh, c'est des logiciels qui intéressent euh, parmi nos clients euh, des studios de jeux vidéo typiquement, euh, films d'animation, effets spéciaux, etc. Euh, voilà. Donc ça c'était pour la partie sexy de la présentation, euh, pour ceux qui sont venus c'est cool, mais on va aussi parler du coup pas mal de maths parce qu'en fait pour résoudre ces problèmes là, il euh, n'y a pas de secret, il faut faire des maths appliquées, heureusement ou malheureusement en fonction de si vous aimez ça ou pas. Mais euh, vous aimez tout ça en fait, vous le savez pas mais vous aimez ça. Euh, parmi les problèmes qu'on résout nous pour, pour, pour résoudre ce genre de choses en fait, euh, nos problèmes au quotidien c'est résoudre des systèmes linéaires d'équations, donc euh, des systèmes à n, n équations à n inconnues, euh, des trucs assez classiques, ça s'écrit euh, AX égale B euh, sous forme matricielle, ou résoudre des problèmes d'optimisation, euh, donc typiquement des problèmes au moindre carré, euh, voilà, donc c'est des problèmes assez connus en, en, en maths appliquées, et ben, il se trouve que c'est exactement comme ça qu'on formalise les belles, les belles petites techno que vous avez vues sur les, euh, les, la slide juste avant. Donc la partie euh, importante à comprendre, c'est que, en gros, le cœur de notre activité, c'est de faire des maths appliquées, et de faire des algorithmes qui résolvent ces problèmes de maths appliquées, mais on n'est pas un institut de recherche, on est une boîte et on veut vendre du logiciel. Et euh, du coup... Euh, parmi ces contraintes, en plus de ces contraintes-là d'arriver à résoudre ces problèmes, on a aussi celle de faire du logiciel qui marche, qui est robuste et surtout qui est efficace, parce que ça c'est ce que nos clients nous demandent. Donc l'efficacité ça peut prendre différentes formes, déjà il faut, il faut que ce soit du code rapide, euh, ça ça permet de se différencier euh, de, euh, de, de la concurrence entre guillemets, mais il faut aussi que ce soit euh, un, du logiciel qui contrôle relativement bien les ressources qu'il utilise, ça c'est relativement crucial surtout quand on parle d'image processing, vidéo processing, etc. Euh, bah, combien de cœurs ça doit utiliser, est-ce que ça tourne en temps réel, euh, quelle est la, la memory footprint, etc. Euh, c'est des choses également importantes. Donc c'est des choses que nous, on a besoin également euh, de maîtriser. Il euh, y a aussi une notion de plateforme spécifique, hein, on n'est pas toujours sur une babasse euh, x86 classique, on peut être sur des choses un peu plus ésotériques, et il faut, euh, il faut pouvoir s'adapter. Voilà, donc tout ça pour dire que, euh, avec ce set de contraintes, grosso modo, euh, 99% du temps, les gens vont dire, euh, bah ouais, c'est plus-plus, quoi. Euh, c++ parce que c'est un, un langage pour lequel justement on est capable d'avoir cette maîtrise relativement bas niveau euh, des choses qu'on utilise, mais aussi parce que euh, c'est un langage qui passe relativement bien à l'échelle, on peut construire du gros software euh, avec C++. Quoi. Mais, euh, bon, je ne vais pas passer 50 ans à dire du mal de C++, je pense qu'on a tous plein de choses mauvaises à en dire. Il y a des sites web entiers euh, qui répertorient des quotes d'informaticiens célèbres qui trachent le C++. Ça, le C++ a aussi plein de problèmes. Euh, la verbosité, la, la cruauté de ce langage qui peut euh, nous faire des, bu des, des bugs euh, qu'on va passer des jours et des jours à résoudre, etc. etc. Pour nous, le... le L'inconvénient principal, c'est la rigidité du langage. Euh, dans notre cas, donc petite start-up pour lesquelles on, notre logiciel doit évoluer constamment pour euh, essayer de nouvelles choses, rester un petit peu euh, euh, à l'état de l'art de ce qui se fait euh, scientifiquement parlant, etc. C'est un langage qui est un peu trop rigide. Quoi. On, on a du mal à, à refactorer les choses. Donc du coup, nous, on a convergé vers un truc euh, qu'on qu estime un peu plus flexible, qui est donc un assemblage euh, vraiment très, très, euh, euh, très, très rapproché de Python et de C++, et c'est vraiment devenu le cœur de notre code base. Et donc, bon, je vais vous expliquer pourquoi, avec des arguments, mais aussi avec des petits exemples. Donc, en gros, euh, dans le reste de la présentation, on va dire déjà pourquoi Python s'est frayé un chemin dans notre code base, euh, déjà de base, et ensuite, Vincent parlera de pourquoi, euh, et surtout comment, on a réalisé cette petite hybridation euh, de Serpent et de, euh, et de C++. Alors, pourquoi Python euh, Là, je ne vais pas... Là, je ne vais pas prêcher à des convaincus. Pourquoi Python Je pense que tout le monde sait pourquoi ici. Je vais peut-être plutôt enfin, juste dire deux mots sur pourquoi Python euh, est per particulièrement pertinent dans notre cas aussi, euh, donc qui est plutôt le, le calcul scientifique, Scientific Computing. Il euh, bah, y a des modules euh, super super cool, du style NumPy, SciPy. Et des outils de visualisation qui, qui sont un peu bâtis sur ces trucs-là, tels que Matplotlib et Mayavi, euh, qui permettent de faire aussi de la visualisation scientifique euh, basée sur, sur les résultats de ces librairies de calcul scientifique. Et donc ça, en gros, euh, très très schématiquement, ça permet d'amener Python, euh, d'en faire l'équivalent d'un MATLAB, par exemple, pour ceux qui connaissent. Quoi. Donc des langages vraiment euh, spécialisés dans le calcul scientifique. Donc là, on a grosso modo la même chose que MATLAB, mais euh, en mode libre, gratuit, et qui sait faire aussi tout le reste, ce que MATLAB ne sait pas faire. Voilà, donc je ne vais pas m'apesantir là dessus. Ce qu'on s'était dit, c'est qu'on allait justement vous donner un petit peu l'exemple de, de comment nous on bosse et du coup de, de pourquoi Python c'est de la bombasse quoi. Euh, et le petit exemple qu'on a choisi, c'est de la simulation de euh, réseau masse ressort. Voilà, mais vous allez voir, c'est marrant. Euh, donc si vous, vous rappelez vos cours de première, on s'amusait à mettre on avait un point qui avait une masse, et on s'amusait à le mettre au bout d'un ressort, et puis on calculait les équations du mouvement. Voilà. Donc ça c'était un peu un exemple très pédagogique, mais en fait dans la vraie vie, il y a des gens qui font ça, et qui gagnent leur vie comme ça, ils construisent des simulations avec des, euh, des maillages de masse, okay Donc c'est le même principe on a des points euh, qui, euh, qui sont pondérés et on, on colle des ressorts entre ces points et on fait de la simulation avec ça. Donc on, à partir de conditions initiales, on simule comment, le, comment cette chose-là évolue euh, en répondant aux lois physiques. Et ce n'est pas juste pour se marrer, hein, c'est des choses, par exemple, si vous jouez aux jeux vidéo, il y a un certain nombre d'animations de, de, qui sont réalisées avec ce genre de choses. Par exemple, euh, ce n'est pas hyper joyeux, mais généralement les cadavres, euh, l'animation des cadavres utilise ce genre de simulation physique. Ou euh, les tissus, par exemple, utilisent beaucoup euh, le, le... Donc là, vous avez un exemple de simulation de vêtements hein, basé uniquement sur un, un système masse-ressort. Euh, voilà, donc on va vous montrer, par exemple, si on voulait faire un truc comme ça, comment est-ce qu'on s'y prendrait Bon, ben, nous, on aime bien les maths, donc on s'y prendrait en faisant des maths. Euh, on se repose sur notre grand ami amateur fruitier euh, Isaac Newton, et euh, donc on écrit l'équation du mouvement, celle qu'on connaît tous. La masse fois l'accélération est égale à la somme des forces. Euh, il se trouve que, ah oui, alors j'ai pas dit il y a la gravité qui va jouer, mais euh, en gros, sinon, à part la gravité, la force qui va s'exercer, c'est la force des ressorts sur les masses, et euh, bah, celle-là, on la connaît pareil de la classe de première, c'est euh, euh, la force, elle est euh, proportionnelle à, à l'élongation, c'est-à-dire P1 et P2, c'est les extrémités du ressort, euh, la différence entre euh, l'état du ressort euh, à l'instant T et, euh, et son état au repos, quoi. Voilà. Alors ça, il se trouve que c'est chiant parce que c'est une énergie non linéaire et euh, du coup résoudre des problèmes non linéaires, il euh, n'y a pas de solution euh, qui marche à chaque fois, quoi. Euh, donc euh, bon, c'est pas un problème si trivial que ça quand on passe du, du, petit, du petit, de la petite masse au bout de son ressort à euh, quelque chose de type réseau. Quoi. Heureusement, il y a des gens vachement intelligents, donc c'est ce que je viens de dire, c'est non linéaire, mais il y a des gens vachement intelligents dans l'état de l'art scientifique actuel qui ont dit ah ouais, nous on a une, on a une idée. Euh, vous pouvez résoudre ce problème non linéaire euh, en faisant des itérations d'un problème approché, hein, d'un problème approximé de, de ce problème non linéaire qui lui est linéaire, et en gros vous partez, vous vous, vous faites vous formulez, donc ça c'est ce qu'on appelle l'étape de projection, vous formulez euh, une version approchée euh, de, de la résolution de la simulation physique non linéaire euh, non pas en considérant que la force est basée sur la différence de longueur euh, à l'instant T et au repos euh, du ressort, mais la différence entre deux vecteurs, le premier étant donc le vecteur euh, qui est formé par les deux extrémités du ressort, et l'autre par un, lecteur, un vecteur qui est collinéaire à celui-là et qui a la longueur du ressort repos. Bon, Ce n'est pas hyper important de comprendre tout ça, mais c'est juste pour vous dire que, en gros, l'idée c'est qu'on peut simuler un système non linéaire, un truc à la base relativement chiant, euh, en faisant donc une boucle interne de petits problèmes linéaires qu'on va, euh, qu va updater au cours du temps. Donc voilà, l'algorithme c'est... Euh euh, à un moment donné, on va, euh, on va réaliser l'étape de projection, donc on va calculer ces petits vecteurs d qui forment une, une, euh, un potentiel approché et linéaire du vrai potentiel qu'on cherche à, à résoudre. Ça, ça nous forme un système linéaire à x égale b, et ça par contre on sait super bien faire. Et puis on itère. Et alors là, le, le choc de ouf, c'est « Tiens, si on l'écrivait en Python, combien de temps ça nous prendrait ?» Et bien ce qui est cool avec Python, c'est que ça prend euh, allez, une dizaine de lignes, quoi. et ça c'est quand même euh, ça, c'est le genre de chose qui nous a changé la vie. C'est-à-dire euh, on a envie de tester cette idée relativement complexe qui date d'une publication de 2013, il me semble, donc c'est quand même voilà, c des, c des, des choses actuelles. Et bah, si on a envie de le tester et de voir si ça marche dans notre contexte, bah, c'est quelque chose qui s'écrit euh, en quelques minutes. quoi, en Python. Voilà, donc il y a bien... Euh, là on a enlevé un petit peu de boilerplate code euh, pour euh, établir les variables initiales, etc. Mais le cœur de la simulation, c'est celui-là. Il y a une boucle extérieure qui est euh, les, les, les différents pas de temps qu'on va simuler, et la boucle intérieure que vous voyez ici, c'est euh, les fameuses itérations de relinéarisation du problème dont je vous ai parlé. Voilà, et puis c'est tout quoi. Et euh, donc vous voyez bien les différentes étapes que je vous ai évoquées quand on était sur les équations mathématiques, l'obtention du vecteur d, donc là c'est la linéarisation du problème, là on forme les différents euh, termes du, de l'équation Ax x égale b, et là on résout en utilisant un solver qui existe déjà en Python, euh, on résout le problème linéaire Ax x égale b, et puis on continue quoi. Alors, pourquoi est-ce que Python est aussi efficace en termes de, de, de compacité du code C'est parce qu'en fait, il y a plein de trucs cachés dans ce, ce code-là. C'est que les multiplier, les plus que vous voyez là, ce n'est pas des simples euh, opérations euh, scalaires-scalaires. C'est qu'on utilise des mécaniques euh, des, donc des librairies NumPy, SciPy euh, que je vous ai présentées avant, qui surchargent ces opérateurs pour faire des choses un peu plus complexes. Euh, par exemple, vous pouvez, si vous ajoutez, euh, si vous faites un, une addition entre une matrice et un vecteur, si vous démerdez bien sur les dimensions, Python va automatiquement vous faire la, la somme de, tout, de chaque ligne de cette matrice avec le vecteur, dans, avec le vecteur euh, qui est de l'autre côté de, du signe. Donc en gros, euh, toutes ces petites, toutes ces petites euh, donc s'appelle le broadcasting, ça, hein, pour ceux qui connaissaient pas. Euh, donc toutes ces petites accélérations-là fait que euh, on, peut, on, peut, on peut, avoir un code hyper compact là où dans un langage de type C++. En fait, faudrait des boucles pour faire tous ces trucs-là. Euh, voilà. Et eh bien, petite démo de ce que ça donne quand on essaie de faire tourner ce truc. Alors, hop, c'est celui-là. Youpla Donc là, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a pris un visage, parce que nous, on bosse sur les visages, alors euh, du coup, on a plein de géométrie de visage. Et euh, chaque, chaque sommet du maillage, on a dit bah c'est une masse, et puis chaque, chaque euh, arête du maillage, on a dit bah c'est un ressort. Quoi. Et là, on s'est amusé à fixer euh, un, un point du bout du nez, et puis à faire tourner tout simplement la simulation physique, donc il prend en compte la gravité et la raideur des ressorts. Et Donc vous voyez que ça fait un espèce de, de, bah, de visage qui s'écroule sur lui-même, mais, euh, mais en se comportant un peu comme un tissu. Quoi. Voilà. Donc du coup, voilà pourquoi on utilise Python. Je vais passer le relais à Vincent qui va vous expliquer pourquoi on n'utilise pas que Python. Ah, donc, dans la démonstration que vous venez de voir, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un petit problème, la simulation, elle tourne pas très vite. Or la méthode qu'on a implémentée, c'est censé être une méthode de simulation en temps réel euh, des réseaux masse-ressort. Et pourquoi c'est un peu lent ben, Parce que Python, c'est très bien, c'est très expressif, mais parfois, c'est un peu lent. Et nous, cette lenteur, ça nous pose parfois problème parce qu'on a besoin, pour euh, itérer sur nos systèmes, de régler des paramètres euh, finement. Donc ça nous demande de souvent relancer nos simulations. Donc on a besoin qu'elles tournent vite pour pouvoir simplement itérer, ses, euh, fixer ces paramètres. Et puis quand on livre notre code, on a aussi besoin euh, que notre code soit efficace. Parce que nos clients veulent du code efficace. Donc euh, pourquoi c'est lent euh, Pour savoir pourquoi c'est lent, on va appliquer la bonne règle du club de l'optimisation. Premier point, avant d'optimiser, on mesure. Alors comment on mesure en Python C'est simple. Il y a un petit module qui est dans la librairie standard qui s'appelle cProfile. Vous le lodez à l'appel de votre script et vous, ça va vous permettre de sauver un profilage de votre code dans un petit fichier. Ce petit fichier, vous allez pouvoir le lire avec un outil Python qui s'appelle RunSnake. Si vous ne connaissez pas, c'est génial. Ça vous permet de faire une visualisation d'un profilage de code de façon graphique et très intuitive. Où en fait, le temps passé dans chaque fonction euh, va être représenté par une aire dans ce graphique qui est proportionnelle. Et l'emboîtement dans le graphique se fait par le graphe d'appel. en fait. Donc ce qu'on voit ici, c'est le, le profilage de notre simulation précédente. C'est que l'essentiel du temps de simulation, vous voyez, on a 18 secondes de temps de simulation, l'essentiel du temps de simulation il est passé dans cette méthode qui s'appelle LU-solve. Qu'est-ce que c'est LU-solve En fait, c'est l'application de la résolution du système linéaire dans le système. Donc Qu'est-ce que c'est ce solve C'est une méthode de SciPy, en fait. c'est la factorisation LU-sparse, qu'on a préfactorisée, et l'application du solve. Et pourquoi est-ce que c'est lent alors il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est qu'en fait euh, la factorisation LU, elle s'applique à n'importe quel type de matrice. Mais nous, on a une matrice un peu spéciale qui est symétrique, et donc on pourrait faire une factorisation de Cholesky, qui en matrice sparse est connue pour être au moins deux fois plus rapide, et en vérité beaucoup plus rapide qu'une factorisation LU. La deuxième raison, c'est plus une raison d'interface, c'est qu'en fait euh, la méthode de solve de SciPy, elle euh, ne marche que pour un seul vecteur en, en right hand side. Euh, moi, je ne sais pas, en français. <rire> Et du coup, on est obligé d'itérer sur les colonnes de notre vecteur. Donc on a un vecteur n fois 3 pour euh, les coordonnées. Donc on est obligé d'appeler trois fois cette méthode, ce qui pose des problèmes de localité à la machine. Donc là, au niveau de l'interfaçage, c'est pas non plus parfait. Donc là, on avait une simulation qui tournait à peu près à 10 images par seconde. On peut faire mieux si on remplace ce solve LU par euh, un solve de Cholesky qui est plus adapté. Donc on va passer en C++. En C++, il y a une librairie qui s'appelle eigen qui propose un Cholesky sparse. Donc on va utiliser ça. Donc qu'est-ce que ça va donner Qu'est-ce qu'on veut On ne veut pas perdre euh, l'expressivité du Python. Donc on veut écrire du C, mais derrière on veut l'importer en Python euh, tout, de façon seamless. On veut vraiment que, avoir l'impression de coder en Python. Donc pour ça, on va utiliser Cyton, euh, qui, qui est un compilateur Python versé, qui permet donc non seulement d'écrire du Python rap, un peu plus rapide dans le compilant versé, mais aussi de s'interfacer directement avec des librairies C. Donc on va, on va coder notre euh, solve de Cholesky en C++. On va l'interfacer dans une API APIC qu'on écrira dans notre fichier .h. Ensuite, on va donner connaissance de cette APIC à Citon avec un fichier .pxd qui est globalement euh, une réécriture du .h. Et puis ensuite, dans le .pyx, qui est le vrai fichier Citon, on va écrire un wrapper qui va s'occuper de donner euh, un goût Pythonique à notre solution. Donc on va faire quelque chose qui va prendre la matrice du système, la préfactoriser, nous renvoyer une classe Python, qui aura une méthode d'appel call, qui permettra de directement solver le système pour garder exactement le même code que celui que Nicolas vous a montré tout à l'heure. Donc qu'est-ce que ça donne Bon ben, En C++, on va essayer de travailler euh, directement sur les données qui ont été allouées en Python. Donc on veut travailler directement sur les tableaux NumPy. Donc là, le solve, par exemple, on va avoir... Euh, en deux pointeurs en argument, un argument pour euh, quelles sont les données à droite de mon système, ax égale b, quelle est la valeur de b, et un pointeur euh, non const qui est la valeur de retour. On fait très attention, on veut bien solver sur des doubles, donc il faudra s'assurer que les tableaux numpy qu'on a en Python, leur type de données, c'est bien des doubles. On dit à Eigen que euh, ces pointeurs, en fait, ils représentent des matrices. Vous voyez ici les Eigenmap, ça dit que... RHS, c'est une matrice qui a n vertices et 3 colonnes. Pareil pour le résultat. Donc là, pareil, quand on passe de Python à C++, il faut bien garantir que euh, c'est bien la taille de notre, euh, notre arrêt Python. Et ensuite, on appelle simplement le solver d'Aigen. Bon, le solver d'Aigen, euh, là, ça a l'air magique. Qu'est-ce que c'est C'est quelque chose qui travaille sur une matrice creuse. Donc pour ça, il faut passer la matrice sparse ou creuse, euh, pardon pour la traduction, euh, de Python à C++. Alors pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'une matrice creuse, c'est une matrice dont la plupart des termes sont zéros. C'est des matrices qui arrivent très, très souvent quand on fait de la physique, parce que les termes de physique sont souvent euh, des équations locales. Donc pour un système linéaire, ça va faire quasiment que des zéros. Et comment on représente une matrice creuse Donc on ne représente pas tous les éléments en mémoire, ce serait un véritable gâchis. D'ailleurs, ça ne tiendrait généralement pas dans la mémoire de votre ordinateur. Donc on va faire une représentation compressée où on donne en fait les localisations des éléments non zéros et leurs valeur avec ces trois tableaux, un de PTR, un de 6Data. Je vous laisserai chercher par vous-même si vous voulez savoir un peu plus, c'est assez intéressant, mais ce n'est pas le sujet de, de cette présentation. Donc l'idée, c'est qu'il va falloir passer cette représentation-là de, des matrices sparse de SciPy à celle de C++. Donc Pour ça, comment on fait bah, On va utiliser la représentation des matrices sparse de C++, cette sparse matrix là-haut que je définis en type typedef, et je vais lui dire, attention, ton type d'index, c'est des int32. Pourquoi des int32 Parce que je suis allé débugger dans SciPy et voir quel était le type d'index qui était utilisé dans SciPy. C'est bien des int32. Ça va me permettre de passer des pointeurs. Si j'avais fait une erreur ici, si par exemple j'avais pris des ints normaux et que je m'étais retrouvé sur une plateforme en 64 bits, j'aurais pu lire euh, de la mémoire complètement pas aléatoire, mais complètement fausse. Donc ça, très très important. Quand on passe des pointeurs, on s'assure de bien passer la bonne taille de pointeur dans notre code. Donc ensuite, Eigen est capable de dire « Oui, je, je travaille sur une matrice euh, sparse que je n'ai pas allouée. » Pareil, on euh, n'inclut pas d'overhead dans notre partie C++. On travaille toujours sur des données qui ont été allouées dans la partie Python. Ça simplifie beaucoup la partie C++. Ça nous évite de faire du, du memory management à la main. Ensuite, en citon on va donner une interface un peu plus Pythonique. Donc comme je vous disais, on va faire notre solver, on va le mettre dans une classe. Ce classe quand on, cette classe, quand on la construit, euh, on va prendre la matrice du système en entrée, et puis on va construire le solver. Alors, important, il euh, y a une petite différence entre les matrices sparse de SciPy et celle d'Igon, c'est que les matrices sparse de SciPy, elles peuvent avoir les index euh, des colonnes où sont les noms zéros qui sont dans n'importe quel ordre, alors qu'en C++, plus -plus, on a besoin qu'ils soient triés. Donc ça, on va le faire ici, dans notre binding, pour que notre appelant à l'extérieur, il n'ait pas à se soucier de ce détail. On ne veut pas que notre appelant ait à se, se soucier de, de petites problématiques comme ça, d'interfaçage. Donc on va faire ça ici, et puis on va simplement appeler cette méthode d'initialisation du solver. Et ensuite, et ben on va faire une petite méthode call, euh, qui va simplement prendre le, la partie de droite du système linéaire à résoudre, et appeler notre méthode C++. Elle va faire cette assert-là, euh, pour vérifier que l'array numpy qu'on lui passe est bien un float, enfin un double, pardon, justement. Et puis pas mal d'autres asserts que je ne vous ai pas mis ici qui vont être de vérifier qu'on a la bonne taille de données, qu'on a bien n vertices en ligne et euh, 3 en colonne. Puis encore d'autres euh, vérifications, vérifier que euh, qu'il n'y a pas de trou dans les données de, du tableau, parce que ça peut arriver aussi. Une fois qu'on a fait toutes ces vérifications, on peut allouer le résultat, en lui de, en demandant à NumPy de nous produire euh, un arrêt qui a exactement les mêmes caractéristiques que ce qu'on a eu en entrée. Et ensuite, on appelle le solver et on retourne le résultat. Ce qui fait que du point de vue du code euh, Python, on va juste pré-initialiser notre solver au début et juste appeler quelque chose qui ressemble à une fonction à chaque fois qu'on veut euh, le résultat de notre solver. Très pratique. Euh, rien n'est perdu en expressivité du code. Donc voilà, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Euh, si je vais dans le code. Est-ce qu'on voit bien, oui zoomer un peu non, ça marche pas okay. euh, donc qu'est ce que je vais juste changer ici j'avais le la préfactorisation du code euh, du solver scipy, donc je, je l'enlève ici j'avais l'appel une fois par colonne du solver pour résoudre le système je remplace par mon appel de la méthode en c je relance et là, vous voyez ça tourne tout de suite beaucoup plus vite alors euh, pas exactement en temps réel sur cette machine-là, parce qu'elle n'est pas, pas super puissante, mais sur une machine de bureau, on verrait notre simulation physique s'effectuer en temps réel. Voilà. Alors, on reprofile, qu'est-ce que ça donne Ah ben, bah, ça a bien changé. Donc LDLT-Solve, c'est l'appel du solve de Cholesky-Dragon. Euh, on n'a plus que 2,8 secondes. Si vous vous souvenez auparavant, le, le solve LU, c'était 12 secondes. Donc on est déjà... Euh, quasiment quatre fois plus on est plus de 4 fois plus rapide et puis surtout c'est plus du tout euh, le point chaud de notre algorithme en fait si vous voyez maintenant le point chaud de notre algorithme c'est ces gros blocs là ici euh, c'est la visualisation donc si on voulait euh, accélérer encore un petit peu plus notre simulation on devrait peut-être s'attaquer à la couche de visualisation euh, avec Mayavi mais là c'est pas le propos un exemple un peu plus concret de ce qu'on a pu faire avec ça oui donc on tourne en temps réel normal un exemple plus concret de ce qu'on a pu faire avec ça donc on a fait de la simulation physique euh, sur de l'animation faciale. Donc on a implémenté quelque chose qui est un petit peu plus euh, complexe que les, euh, que les forces de masse ressort. C'est le même principe, on va faire euh, de la simulation physique avec des projections pour linéariser euh, les énergies potentielles. Et ça nous permet d'intégrer euh, ça dans l'animation la, dans faciale, ça nous permet de gérer les contacts de lèvres, donc empêcher qu'il y ait des interpénétrations euh, sur le maillage du visage et aussi gérer le fait que les lèvres ont tendance à se coller entre elles et à ne se décoller qu'au bout d'un certain temps euh, quand on parle. Donc C'est ce qu'on appelle les sticky lips, que vous pouvez voir un petit peu, là, les, les coins des lèvres restent un peu collés, puis ils se décollent au bout d'un temps. Et on atteint presque du, du temps réel avec ça, alors qu'on a, a une base de code qui est quasiment que du Python. En fait, on a une première partie qui traite, euh, qui prend les données de motion capture initiale, qui s'en sert pour... Euh, contrôler euh, un système physique pour, le, pour contrôler les forces qui, qui mettent le visage en mouvement. Et ensuite, avec ça, on produit de la simulation faciale. Donc toute la partie en vert à gauche, c'est du Python. Et là, la simulation physique, on l'aide par trois cœurs de calcul en C++, qui sont tous très modulaires. La première partie, c'est cette projection euh, des, euh, des forces non linéaires. Ça, c'est une étape qui est très, très parallèle. Donc en C++, on a pu euh, utiliser OpenMP pour euh, dispatcher ça sur tous nos cœurs, quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire en Python. Ensuite, il y a le sol du système linéaire, ça, euh, c'est ce qu'on a vu. Et puis, il y a la détection de collision, encore une étape qui est très très très parallèle et qui bénéficie beaucoup d'openMP. Le gros avantage d'avoir fait ça, c'est que derrière, on a isolé trois euh, cœurs de calcul qui vont pouvoir être réutilisés dans pas mal de projets en Python. Et il n'y aura plus aucun coût derrière pour nous euh, pour les utiliser. On les a développés une bonne fois pour toutes. On a nos modules. Donc euh, c'est parfait, ça nous permet en fait de structurer notre code pour obtenir euh, des modules réutilisables en C ⁇ voilà. Il y a quand même quelques petites limitations à notre approche. Euh, c'est très très manuel de décrire euh, des bindings en Citon. Particulièrement pénible, c'est l'écriture de ces fichiers .pxd dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont quasiment des redites du .h. Dans un monde idéal,